Salut, bienvenue dans Musicam Installez et installez-vous et mettez-vous à l'aise. Dans l'épisode précédent, on a construit une gamme mineure naturelle, c'est-à-dire la gamme qui est constituée des mêmes notes qu'une gamme majeure qui lui est associée. Les mêmes notes, mais qui ne commencent pas par la même tonique. Ainsi, la relative mineure de Do majeur, c'est La mineure. Ces deux gammes comportent un Do, un Ré et un Ré. Un mi, un fa, un sol, un la et un si. La relative mineure de mi majeur, c'est do dièse mineur. Dans les deux cas, on a mi, fa dièse, sol dièse, la, si, do dièse et ré dièse. La relative de sol majeur, c'est mi mineur. Ou là, on a dans les deux gammes un sol, un la, un si, un do, un ré, un mi et un fa dièse. Bon, etc. Hein, je ne vais pas tous les faire. Du coup, l'échelle d'une gamme mineure, c'est-à-dire l'espacement entre les notes de la gamme, n'est pas le même que dans une gamme majeure. En majeur, on a un ton complet entre chaque note, sauf entre la troisième et la quatrième note, et entre la septième et la tonique. En mineur naturel, on a un ton complet entre toutes les notes, sauf entre le deuxième degré et le troisième degré, et entre le cinquième et le sixième. Et ça, c'est ce qui change complètement le ressenti qu'on a quand on écoute ces deux gammes. Alors en majeur, il y a un demi-ton entre la note sensible, le 7ème degré, et la tonique, le premier degré. Très bien. En musique tonale, ce demi-ton est capital, car il crée une attirance très forte entre ces deux notes. C'est-à-dire que l'oreille attendra un retour sur la tonique lorsqu'elle entendra la sensible. C'est ce qu'on appelle une résolution. Mais dans la gamme mineure naturelle, on n'a pas ce demi-ton à cet endroit. Entre le 7ème et le 1er degré, on a un ton entier. C'est pas tip-top pour la musique tonale, on a besoin d'un demi-ton. Et là, on a un ton entier, pas un demi-ton, du coup ça va pas Du coup, on veut un demi-ton Du coup, on doit monter d'un demi-ton la sensible Et donc, on doit utiliser une nouvelle gamme mineure pour corriger ce problème. Et cette gamme mineure s'appelle la gamme mineure HARMONIQUE Du coup, pour qu'il soit à la bonne hauteur, on met une altération accidentelle sur le 7 septième degré, c'est-à-dire une altération qui n'est pas dans l'armure au début de la portée. Alors ça peut être un dièse ou un bécard Ou même même un double dièse Waouh Et là, là, ça commence à être sympa Alors comme d'habitude, on va prendre des exemples. Ça va être rapide puisque vous connaissez la construction d'une gamme mineure naturelle. Parce que vous l'avez apprise par cœur. La dernière fois, on a vu la gamme de Si mineur. Alors go, on reprend celle-là. Pour que la gamme respecte cette échelle de ton et de demi-ton, elle doit être formée de cette suite de notes. Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, et on retombe sur Si. Mais là, on veut la gamme mineure harmonique, donc on doit n'avoir qu'un demi-ton entre la sensible et la tonique, alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien on augmente la hauteur des LA d'un demi-ton, comme ça on le rapproche du SI, et on est bon. Pour faire ça, on ajoute au LA de notre musique un dièse, l'armure ne change pas, on a toujours deux dièses à la clé, FA et DO, mais on pensera à mettre des dièses accidentelles sur chaque LA de notre morceau. Si on veut rester en mineur harmonique, bien sûr, mais c'est pas obligé. Alors on va voir un nouvel exemple qui utilise un Bécart comme altération accidentelle. Dans l'épisode précédent, on a construit la gamme naturelle de Do mineur. On a vu qu'il y avait trois bémols à l'armure, un sur le Si, un sur le Mi et un sur le La. On a Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol et Si bémol. Sauf que si on veut avoir une gamme mineure harmonique, on doit avoir un demi-ton entre le 7 degré et le premier. Or, entre le Si bémol et le Do, on a un ton entier, c'est deux fois plus. Alors pour corriger le souci, on fait quoi On va pas diéser une note qui est déjà bémolisée, ça, ça, ça a pas de sens. On va enlever ce bémol qui gêne, et pour ça on place un Bécart. Si Bécart est éloigné de Do par un demi-ton seulement, et c'est ce qu'on voulait. Vous allez me dire, oui, mais dans ce cas, pourquoi on laisse le bémol sur le si à l'armure Eh ben parce que l'armure, c'est comme quand tu vas chez un pote. Tu débarques pas en déplaçant tous ces meubles à ta convenance. On en reparlera. Pour vous montrer l'altération double dièse, j'aurai besoin de la participation de la gamme de sol dièse mineur, s'il vous plaît. Allez hop hop hop En sol dièse mineur, on a sol dièse, la dièse, ça fait un ton, la dièse si pour avoir un demi-ton, si do dièse pour avoir un ton, do dièse ré dièse pour avoir un ton, ré dièse mi pour avoir un demi-ton, dans la gamme de SOL dièse mineure naturelle, il y a un ton entier entre le 7 septième et le premier degré, donc il nous faudrait un FA dièse. Entre FA dièse et SOL dièse, on a bien un ton. On ne pourrait pas dire, ok, la sensible sera SOL bémol et la tonique sera SOL dièse, parce que chaque degré d'une gamme doit être une note différente, avec un nom différent. On a donc des dièses sur SOL, parce qu'on est dans la gamme de SOL dièse, sur LA, sur DO, sur ré et sur FA. Ça c'est pour l'armure, donc 5 dièses à l'armure. Mais là on construit la gamme mineure harmonique de SOL dièse. Et dans une gamme mineure harmonique, il n'y a qu'un demi-ton entre le septième et le premier degré. On veut un demi-ton entre la sensible et la tonique. Il faut que la sensible soit double dièse. Parce que oui, l'altération double dièse permet d'augmenter d'un demi-ton en plus une note qui est déjà diésée. Alors que le dièse, ça augmente la hauteur d'une note d'un demi-ton seulement. On a donc MI FA double dièse pour avoir un ton et demi et FA double dièse, SOL dièse, pour avoir ce fameux demi-ton entre la sensible et la tonique SOL dièse. Donc on n'oublie pas l'altération accidentelle sur la note sensible, ici ça sera un double dièse sur le FA. On s'arrête là, voilà. Alors c'était super dense, hein, donc du coup, n'hésitez vraiment pas à regarder plusieurs fois la vidéo, et même, je vais aller plus loin, euh, n'hésitez pas non plus à tester vous-même la construction des gammes, parce que si vous voulez vraiment apprendre quelque chose... Euh, regarder une vidéo comme ça de façon passive, euh, ça marche pas. Bon entraînement, allez au parc, écoutez de la musique, bisous